Bonjour à tous, très très bienvenue au champ d'amour des oiseaux et aussi en particulier à tous ceux qui se sont abonnés à toute cette vague d'abonnés dernièrement Merci et très très bienvenue à vous Donc ici je fais un rapide communiqué pour vous annoncer que je réalise depuis quelque temps une enquête beaucoup plus détaillée sur ce que l'on appelle les trois jours d'obscurité j'avais envie d'y regarder de plus près il me venait pas mal de questions et en fait j'en ai posé une centaine et j'ai obtenu des réponses et il y a vraiment des choses qui me paraissent extrêmement importantes à savoir bon, alors maintenant c'est un volume d'informations tel à traiter que euh, bon ben voilà euh, Gérer, produire, partager, traduire. Tout ça, ça prend vraiment beaucoup d'investissement, d'énergie. Alors donc, mais, mais très prochainement, je vais pouvoir publier le premier épisode de cette série. Et là, en l'occurrence, pour ce premier épisode, j'avais décidé de faire un tirage pour m'adresser en alignement. Au meilleur dans mon grand alignement avec le meilleur du grand tout et lui poser la question a-t-il un message à nous donner à tous concernant ce qu'on appelle les trois jours d'obscurité et de toute façon donc ce tirage je comptais le vraiment le conjoindre comme complément d'information à ce premier épisode et en fait je viens de réaliser ce tirage je viens de le publier sur la chaîne Rendez-vous avec le grand tout l'URL se trouve sous cette vidéo une URL active il suffit de cliquer dessus pour te retrouver directement sur la vidéo j'invite tous ceux qui souhaitent vraiment avoir, qui s'intéressent au sujet et qui souhaitent avoir un maximum d'informations eh bien à écouter tout de A à Z alors il y a un petit souci de son malheureusement peut-être sur certains appareils il suffit de ne pas mettre le volume au maximum ou tout simplement d'écouter avec une simple paire d'écouteurs. De simples écouteurs suffisent pour ne pas avoir ce petit souci d'aigu, euh, voilà, dans, dans, dans les hauts haut volumes. Bon, euh, enfin, c est, c est, ce n'est pas très fort perceptible, hein, tout dépend, voilà. Bon, euh, mais en tout cas, voilà, ça, ça ne peut pas être recommencé, ça ne se refait pas, c'est, voilà. Et si je décide de publier en avant-première ce tirage, c'est à cause du contenu de ce qu'il a révélé. Parce que je crois que vraiment, et j'espère en tout cas, c'est mon sentiment profond, que c'est une très très très belle introduction, surtout concernant l'état d'esprit général avec lequel aborder et regarder ce que nous allons traverser parce que l'enquête nous apprend aussi et avec des explications pourquoi ceci va et doit arriver et ça répondra aussi à la question autant que faire se peut à la date estimée en tout cas de la période à la qui est, qui est une, la plus grande probabilité qu'il soit pendant laquelle ça pourrait arriver euh, ce tirage, si je vous invite aussi à l'écouter maintenant, avant tout le reste de l'enquête, c'est qu'il recèle entre autres parce qu'il est très riche d'informations, utiles, mais il concerne, il, il contient une révélation très importante. Alors je ne vais pas spoiler, je vais vous laisser aller l'écouter et dans le détail, et c'est vraiment important, je pas d'écouter jusqu'au bout. Donc euh, cette information, elle me paraît capitale pour comprendre ce à quoi on a affaire, pourquoi véritablement ces trois jours d'obscurité, soi-disant, pourquoi on les appelle comme ça, et pourquoi on pourrait les appeler tout autrement. Voilà, enfin, euh, c'est vraiment, je n'ai jamais entendu cette, cette, l'information que contient et que révèle ce tirage, l'information principale, centrale. Euh, c'est vraiment énorme et euh, ça vient, euh, comment dire, réunir toutes les pièces des différentes visions et informations que j'ai pu donner les trois et quatrième, il y a trois et quatre ans de ça sur ces sujets, euh, voilà, parce que tout ici dans cette enquête, et je n'irai pas plus loin pour spoiler toute cette enquête, mais tout trouve sa cohérence parce que euh, ce passage qu'on appelle les trois jours d'obscurité est un concentré d'événements qui a une origine précise et qui, aura une, euh, un, un, qui a un objectif aussi précis, très précis. Et c'est ce que révèle aussi cette enquête. Voilà. Donc merci de ton intérêt. Merci aussi de ton intérêt, de, euh, oui, comme je viens de le dire, de ton soutien, sous quelque forme qu'il soit, est très précieux, il est béni, chéri de mon cœur, et euh, très précieux, toutes les formes de soutien sont très précieuses, merci infiniment. Merci, merci beaucoup, je vous embrasse très fort, vous êtes tous dans l'espace euh, le plus doux de mon cœur depuis toujours et pour toujours. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie et je vous dis à tout bientôt.